Oh. <laughs> yeah. <sighs> Voilà, tout ça ne se serait pas passé si euh, vous n'aurez pas eu un mode qui est juste euh, extra et qui s'appelle euh, Torch qui consiste en réalité à créer de euh, nouveaux instruments de Redstone et par la même occasion de nouvelles pièces. En fait. euh... Donc en fait le principe de ce mode est non pas de rajouter des torches, mais comme vous pouvez le voir, de, nouveaux, de nouvelles trappes de nouveaux objets qui permettent euh, ainsi de créer de nouveaux environnements et de nouvelles planques. Donc, voilà, donc là on peut voir qu'ici on est complètement caché avec un petit piège ici donc on arrive on l'active de préférence et ici on se retrouve face à un mur que faire franchement on juste une torche pour les éclairer et bah justement le principe de ce mode est de rajouter de nouveaux boutons leviers qui servent à la décoration et à la fois permettent de faire des cachettes par exemple cette torche vous pouvez voir un léger décalage avec la pierre mais quand on va vite comme ça on s'en aperçoit pas dessus et puis j'étais trop loin donc là même chose puis là on se retrouve devant okay. un autre mur. on se dit c'est un on de fait tour mais en réalité non ce mur est transparent Alors, vous pouvez le voir okay. pareil pour celui-ci et là on a du jour mais on ne sait pas d'où ça vient bon en fait tout simplement on peut voir ici que ça mène à l'extérieur, donc ça un pas un passage secret, vous voyez, hein, ça se voit pas du tout, et, et, et d'ailleurs je le promets, c'est pour dire à quel point c'est, ah si je l'ai retrouvé, il est là. donc à quel point c'est bien fait, hein, voilà, donc euh, et là dessus je vais présenter les blocs qui se trouvent là-bas, donc je vous ai mis quelques blocs ajoutés, euh, donc, ici nous, nous avons, euh, vous voyez, l'embase en fait, ça date vraiment à toutes les textures. Hein. Donc, la torche, donc ici c'est un levier, vraiment bien fait. Pareil euh, pour la torche de Restone. Donc, ici nous avons un Restone Book, euh, une brick euh, Bouton, enfin un, un Book Bouton, j'appelle ça. Vous voyez, voilà. pareil, c'est pour une brick, une nether Break, Donc, ici le, enfin, le bouton. Voilà, un autre passage secret plus besoin d'utiliser de porte derrière un, un, un tableau, c'est le tableau qui gère. Hein, vous voyez. Alors ici, petite particularité. Hop. vous voyez, je ne sais pas si vous avez bien vu. Voilà. C'est très rapide, donc ça envoie juste une impulsion. Et c'est valable que pour devant et euh, pas sur les côtés. Euh, c'est euh, vraiment étrange. Comme le bouton de reston donc ça s'appelle tout simplement le reste de bouton vous voyez et que devant que ça s'affiche et ça ne s'affiche même plus voilà pour un temps de charge apparemment enfin je sais pas trop et pareil pour le levier donc là, petite particularité il réagissent tous les deux avec le levier hop vous voyez top. Est on l'éteint donc c'est ça peut permettre de faire quelques circuits un peu étranges. pareil pour le bouton voilà Alors, attendez je vais me remettre en piscoule voilà et ensuite donc on va voir un peu les pièges qui qu'il y a Oops. Euh, donc le mode rajoute Voilà euh, Donc tout d'abord nous avons un piège classique Voilà donc, Vraiment classique Il ne contient aucune particularité à part vous faire mal Ce qui est déjà pas mal euh, quelque part. Donc ici nous avons du poison Donc des piques avec du poison Donc activable like avec de l'arrestement. Ici c'est avec Blinding Enfin euh, ça fait mal aussi dans tous hein. ici c'est pour le ralenti. Ici, ça fait brûler les. ça nous brûle. Et ici, c'est le Wither. Donc, ça nous arrive des points de vie, mais on sait pas comment. Et ici, donc j'ai rien mis parce qu'il est pas activable avec le reste Et c'est tout simplement l'automatique parce ce qui est dommage, c'est qu'il y a un petit délai d'activation. Ce qui est fait qu'on a le temps de passer. Mais quand vous en mettez plusieurs, euh, voilà. Donc ici on a un ensemble de dalles qui ne sont pas superposables, euh, alors de toute sont encore idem, hein, voilà. Euh, donc ça, ça s'appelle la Colasping euh, dalle. Euh, donc euh, son principe, euh, je ne l'ai pas trouvé encore. Euh, donc si vous la trouvez hein, n'hésitez pas dans les commentaires. Ensuite, donc euh, là, je vous ai mis un des blocs qui, que consiste ce moque qui nous permet de traverser les, les, les barrières en fait. Donc c'est une illusion, tout simplement. Euh, bon, la terre est assez mal faite euh, quand il y a de la, de la grâce plutôt. Mais comme c'est principalement en dessous, hein, vous voyez, il euh, n'y a aucun problème. Euh. Par contre là, comme ça peut être aussi sur les côtés, c'est peut-être derrière pour ça, pour nos pour repérer quand on est dans les sous-sols pour dire qu'ici hop c'est la sortie donc, vous voyez hein, peut être ici et euh, petite particularité vous voyez qu'on est dans l'enveloppe du bloc euh, donc apparemment on pourrait pas se faire voir on poids et donc là voilà donc, ce que je vais vous montrer donc on peut pas être vu apparemment euh, je n'ai pas testé sur le serveur parce que je n'en ai pas et euh, donc apparemment on pourrait être vu Enfin, ne pourrait pas être vu et donc ici donc comme on a pu voir la, la trappe tout simplement hein. donc il se cache bien et puis, hein. donc voilà pour, euh, pour ce petit mode qui, bah, qui est tombé un peu dans l'oubli je dirais euh, car et ce qui est dommage franchement hein, euh, ouais, tous les blocs car je le trouve vraiment bien pour tout ce qui est architecte et rest euh, pour se planquer et tout ça vous voyez ça rajoute vraiment pas de mode donc là pas besoin de faire un système compliqué en bouton suffit donc euh, voilà pour ce, pour ce mode euh, je pense pas que j'aurais à, à expliquer plus à plus, en plus en à... plus approfondi euh, car il est vraiment simple hein, et puis, euh, bah, puis on va voir que ah, c'est là, là, là. il y a un petit test sur le poison qui est le plus mortel de tous voyez Hop. Donc, quelque part et si on n'arrive pas à se dégager et ben, on tombe et on meurt complètement en fait euh, voilà qui okay, est pour moi l'un des des plus des plus mortels donc euh, petit effet hein. donc là vous voyez hop l'automatique voyez j'ai rien du tout hop, okay. ça enlève de cœur quand même ça fait un peu mal ici okay, c'est le wither C'est mal, je ne sais pas combien il nous enlève, sans toute probabilité de tomber, enfin, non. non, presque tous, vous voyez ici, euh, ça fait rien, tout le monde, en fait, donc euh, je vais me guider des... des pommes, pour peut-être faire trop patienter euh, tout donc les flammes vous voyez hop donc ça brûle hein voilà ouais, ça fait pas trop de et parfois on peut passer dessus il y aura aucun problème donc ensuite celui-là hop donc le schlones le schlones qui va durer euh, 15 secondes ou 20 secondes je fais vraiment le testeur pour vous alors remerciez moi franchement pourrait vous juger ce que vous faire. alors ça c'est le la cécité Et justement on va chercher comment faire ça Et donc ici donc le poison deux coeurs pareil avec un empoisonné, on reste dedans, ça fait mal. Voilà. Et le euh, sans rien. Ça fait mal. Donc voilà, donc après tous ces petits tests, euh, on va se laisser là. Euh, pour un prochain mode et une prochaine euh, vidéo euh, donc n'hésitez pas à commenter à, à liker à vous abonner peut-être si vous en avez envie ça me ferait très plaisir pour la même chose et euh, donc si vous aimez ce mode euh, donc, tous les liens seront dans la description tous les liens utiles seront dans la description et euh, donc si jamais vous avez euh, si vous aimez N'hésitez pas à mettre des diamants euh, à l'auteur car ça se trouve sur planète Minecraft. Euh, donc euh, mettez, des, mettez lui des diamants qui vous fassent plaisir euh, qui voient que ce mode, parce que j'ai pas énormément trouvé de, de, de, de vidéos euh, sur ce mode comparé à certains, comme Galacticraft qui sont beaucoup plus gros. Là, en étant tout simple, il est quand même complet je trouve euh, dans le sens. Car ça permet de faire plein de caches. Donc, euh, vraiment comme faire dans les films avec les trappes secrètes et tout ça et donc euh, bah dans une prochaine vidéo et euh, abonnez-vous enfin vous connaissez la méthode maintenant.